Bonjour à tous, nous sommes le 22 février 2022. Euh, J'aimerais revenir rapidement sur ce qui est arrivé la semaine dernière, là, la fin de semaine dernière, lorsque je suis allé manifester à Québec. Ce fut une très belle manifestation. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup de plaisir à voir beaucoup de monde qui en avait marre des mesures euh, liberticides des gouvernements, du ben, de, du gouvernement Legault, et qui manifestait, euh, manifestait d'une manière très, très, très euh, euh, pacifique. Vous avez pu le voir. C'était une fête. Il y avait beaucoup d'enfants. Euh, donc, euh, non, il n'y a pas eu de problème là. Ce que j'ai raté un peu, c'est que... J'étais, euh, Je voulais peut-être aller manifester pacifiquement, bien entendu, à Ottawa, mais là, euh, euh, tout a été démantelé. Euh, J'avais raté ça euh, lorsque j'étais à la manifestation. Ça s'est produit la même journée. Euh, malheureusement, c'est démantelé. Les mesures qui ont vraiment pas d'allure, euh, du fait que Trudeau a invoqué la loi des mesures... Euh, euh, d'urgence, qui est l'ancienne loi des mesures de guerre, qui est à peu près la même chose, euh, pour une situation qui ne valait vraiment pas la peine euh, euh, de lever euh, euh, tout ce branle-bas pour essayer de déloger les camionneurs pacifiques. En tout cas, on a vu des, des événements euh, qui euh, ont choqué la planète et qui me choquent, moi aussi, parce que dans le fond, on aurait pu... Euh, ben, c'était une manifestation pacifique. Et là, maintenant, on a, on a brisé des vitres, on a violenté des personnes, on a mis du poivre de Cayenne avec euh, les, les matraques, tout ça. Donc, c'est un, un événement très, très triste pour le Canada, surtout pour la démocratie. C'est pour moi qu'il dit. Euh, simplement, plusieurs observateurs euh, un peu partout sur la planète euh, euh, considèrent que c'est le cas. Et hier, euh, on a eu un vote euh, en faveur euh, ben, de la part... Euh, des partis de l'opposition. Le conservateur et le bloc québécois ont voté contre la loi des mesures d'urgence. Cependant, le, le, les, les libéraux, bien entendu, ont voté pour les mesures d'urgence, ce qui est absolument absurde. Et le NPD qui a dit qu'il votait à contre-cœur, mais il a voté quand même. On va s'en souvenir au Québec-ci. Donc, euh, ce que je trouve qui est déplorable dans tout ça, c'est que les ceux qui ont voté euh, pour euh, ces lois, vraiment euh, cette loi violente là, où on a mis en action là, des, des absurdités pour une manifestation pacifique, euh, vont un jour devoir rendre compte à ça ou à tout le moins euh, essayer de se regarder dans un miroir sans... Euh, euh, se culpabiliser parce que c'était euh, violent là, comme, euh, pour dégager euh, une manifestation pacifique. Et puis surtout, euh, je voudrais revenir... Euh, à cette fameuse loi là, où euh, Clément Gignac, qui se trouve être un, un, entre, un ancien stratège, un économiste, là, qui est devenu sénateur, je l'ai entendu en entrevue, euh, qui parlait de, de ça, cette situation. Là, bien entendu, c'est un sénateur qui a, là, euh, qui a été placé là par les libéraux, donc euh, il se doit d'être fidèle à son parti. Mais euh, par définition, les sénateurs sont supposés d'être neutres. Lui, a dit qu'il voit très peu Mais par contre, il a soulevé quelque chose qui euh, qui euh, beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup d'économistes, beaucoup de gouvernements un peu partout. Ah, de, je dis d'un gouvernement, ça dépend desquels. Donc, en tout cas, plusieurs euh, euh, politiciens dans le monde euh, se se pose des questions sur la fameuse loi que Trudeau, euh, c'est la saisie des comptes de banque. Euh, euh, ça, c'est vraiment terrible parce que lui-même euh, disait que ça pouvait créer des précédents. Et euh, a trouvé ça quand même assez troublant que le gouvernement puisse aller s'ingérer dans les comptes de banque personnels des personnes. Et, et ça, là-dessus, euh, on a eu... un, un des sorties d'argent assez importantes rapidement euh, au niveau du Canada et c'est euh, aussi un autre, euh, une autre manière euh, qui va ben, un autre euh, pas de manière, mais c'est une autre manière, oui, de, de détruire un peu la confiance du Canada. Euh, face aux autres pays. Et aussi, euh, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est une montée de, de, de se réfugier dans autre chose que le dollar canadien, parce que dans le fond, au niveau des banques, des banques privées, lorsque j'ai de l'argent dans une banque privée ou, ou peu importe un compte de banque ou euh, même des assurances, là, et que le gouvernement a joué là-dedans, là, c'est terrible. Des, ça peut causer des précédents terribles, parce que pour toutes sortes de motifs, euh, Trudeau est allé franchir une barrière là, qui pour un motif qui en valait en tout cas pour moi là c'était pas euh, suffisant euh, est allé euh, jouer dans la notre euh, une des valeurs fondamentales, c'est-à-dire le fait d'être dans une, un pays libre. Là. On n'est plus dans un pays libre maintenant, parce que lorsqu'on va jouer pour les individus dans leur compte de banque, là, on... et puis les banques vont perdre beaucoup, beaucoup de crédibilité face à ça. Donc, c'est un événement très, très triste. Je ne veux pas en parler trop, parce que j'étais un peu découragé dimanche là, de voir que le, la, la barricade avait été, non pas que, que la barricade avait été enlevée, ça aurait pu se faire d'une manière plus euh, diplomate, c'était sauvage. Et euh, ça démontre que Justin Trudeau est un, un tyran, dans le fond, il n'y a pas d'autre mot, euh, pour être si. Euh, euh, euh, avoir demandé en tout cas aux policiers d'avoir été vraiment euh, violent dans cette, euh, le euh, démantèlement euh, des camionneurs sur la rue Wellington. Là, les camionneurs disent qu'ils vont se réorganiser. On va voir, euh, c'est pas pas chose faite, euh, euh, c'est de la tyrannie, mais en tout cas, c'est ça, c'est la raison pour laquelle euh, je suis un peu découragé de ce qui se passe euh, au niveau euh, politique, euh, c'est sûr que le goût ici commence à, à sentir la soupe chaude, donc euh, euh, là, on veut enlever les masques les masques pour les enfants, mais continue euh, de toute façon à maintenir sa tyrannie en disant que euh, le, les, les, les meubles, sa gouvernance par décret, c'est pas fini, on est encore en mesure d'urgence, autant au niveau de Trudeau, au niveau de, ici du Québec, donc pour euh, une pandémie qui est terminée, en tout cas un peu partout sur la planète, on le dit, Doug Ford le dit, euh, même il a dit qu'elle serait piquer trois, quatre, cinq fois, ça donne à rien, on pogne le COVID. C'est pas moi, c'est lui qui a dit ça. Je l'ai posté dans... À quelque part, sur mon site, vous allez voir ça, mais de toute façon, vous avez certainement pris conscience de l'information. Donc, euh euh, c'est une, euh, une triste période de l'histoire du Canada et surtout c'est notre euh, euh, la, la manière que le, le, les autres pays vont nous regarder à l'avenir nous qui étions en tout cas considérés comme un pays euh, un pays libre là maintenant euh, ça va se détériorer surtout avec Chrystia Freeland à côté la petite madame là, elle qui se trouve à être euh, qui a été nommée euh, bien, ministre des finances et en, en aussi euh, euh, ça se trouve être la seconde de, de vice-première ministre donc si Trudeau s'en va ou ou disparaît, peu importe, là si euh, Trudeau est plus là, ben, c'est elle qui va prendre la place, et elle, c'est vraiment une mondialiste avérée. Elle, elle se trouve être secrétaire de tout cas, du World Economic Forum, à a un titre, là. donc elle est vraiment pro-Claude euh, euh, Schwab, là, euh, travaille main dans la main avec euh, cette, euh, ce, grand, euh, ce grand plan de mondialisation, et euh, euh, là-dessus, lorsqu'on là, là, commence à parler de Claude Schwab, de mondialisation, World Economic Forum, même euh, le de celui qui dirige la Chambre des communes, quelqu'un pose une question là-dessus et euh, essayait de tourner l'attention, parce que dans le fond, euh, euh, je pense que Lorsqu'on parle de World Economic Forum ou de Claude Schwab, là, on est traité de complotiste, C'est... Vous, vous, vous avez simplement à aller sur le World Economic Forum comprendre ce que c'est. C'est Claude Schwab qui a fondé ça. Euh, je ne veux pas revenir là-dessus, mais on va en entendre parler dans les, les, prochains, les, les prochains temps. Là, parce que, dans le fond, le plan, en tout cas, les, les, les mondialistes essaient de se débattre de plus en plus pour essayer de d'imposer de, de, leur plan, là, qui se trouve à être de, de, le contrôle euh, numérique des populations. C'est Claude Schwab qui a dit ça, c'est pour moi, là. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne semble pas fonctionner comme ils veulent, donc et, ils essaient de se débattre autant, autant que possible, là, pour essayer de maintenir leur plan, euh, mais euh, c'est à suivre. La guerre, guerre, guerre c'est une guerre... Euh, euh, euh, au niveau des émotions, là, au niveau des médias aussi, là, euh, que les peuples doivent euh, subir, euh, euh, et la masse des individus habituellement ne se pose pas trop de questions de ce qui se passe, mais sont, euh, la, la situation est ce qu'on qu est en train de, euh, de se faire avoir tranquillement par ce grand plan. Mais euh, à à long terme, comme je vous ai déjà dit, euh, les systèmes communistes n'ont jamais fonctionné. Donc, à long terme, ça ne fonctionnera pas, c'est sûr. Mais là, on est à court terme et il euh, et faut pas oublier que les élections en France qui s'en viennent très, très bientôt. Euh, aux États-Unis, euh, la crise ukrainienne, là, où euh, Poutine euh, a déclaré deux territoires... Euh, euh, euh, pro-russe euh, en Ukraine. Là, euh, je me souviens pas des noms. là donc euh, Et dû au fait que lui a déclaré ça, je pense que Biden et les, les, les démocrates, le peu de démocrates américains et le peu de démocrates qui appuient surtout euh, Biden et se, se réjouissent de ça. Donc les Wokes se, se réjouissent de la guerre. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de républicains aussi qui veulent euh, euh, ça fait très très longtemps qu'ils veulent euh, euh, fesser sur la Russie, euh, donc euh, c'est une guerre qui va probablement arriver. Pour euh, lorsque je parlais de distraction, euh, je vous dis pas qu'il n'y aura pas des conflits, mais c'est vraiment pour euh, euh, détourner l'attention sur la faiblesse de Joe Biden et surtout euh, les fameuses euh, mi-mandats qui s'en viennent en 2022. Donc il euh, y a les élections en France, euh, élections mi-mandat euh, aux États-Unis où on. Pourrait on pourrait peut-être dire qu'on annule euh, ces élections-là dû au fait qu'on ne veut pas absolument pas que Trump, euh, la, la gang de Trump euh, remporte. Mais euh, on pourrait aussi euh, dire que là, on va attendre pour les élections pour maintenir euh, les démocrates au pouvoir. Euh, donc, euh, c'est à suivre euh, dû au fait qu'on est en guerre. Euh, vous comprenez l'histoire donc, c'est dans cette euh, optique-là que je vous dis que c'est une grande distraction qui a été créée par euh, Joe Biden euh, qui veut absolument la guerre pour euh, distraire euh, de la politique intérieure euh, et aussi euh, une autre raison de cette fameuse euh, guerre-là. Il, il, il y a plusieurs... Euh, euh, il y a une, seulement quelques jours, j'avais lu, euh, je pense c'est le président de l'Ukraine, se demandait ce qui se passait, parce que les événements arrivent de l'extérieur, et lui se demandait un peu, en tout cas j'avais vu sa déclaration, là, et euh, là, euh, l'OTAN euh, euh, essaie de, de, de, de, de vraiment mettre de, de, de la pression sur euh, Poutine, pour que Poutine réagisse, et là Poutine vient de réagir, c'est ce qu'on attendait, donc on... Vous voyez là, le conflit qu'on essaie de créer pour essayer de distraire de la politique intérieure et peut-être pour empêcher les élections de mi-mandat en... qui s'en viennent là, dans quelques mois. Et euh, au niveau de... Bah, de, de... De micro, euh, Macron, Macron, Macron, peu importe euh, comment vous voulez l'appeler, ben Macron euh, lui aussi peut se positionner favorablement dans ce conflit-là parce que dans le fond, euh, euh, les mondialistes ont comme euh, un, un de, de, de leurs favoris, ben c'est c'est Macron, oui, aussi euh, Justin Trudeau, euh, christian Freeland, euh, et même euh, Jack mixing euh, qui se trouve être un, un, un jeune, euh, je ne me souviens pas comment ils les appellent, les jeunes, euh, pas entrepreneurs, mais c'est des, des jeunes, on dit jeunes, c'est des personnes qui sont en pouvoir euh, dans différents pays, qui euh, appuient euh, euh, à 100 le, le World Economic Forum. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, pour savoir ce qui va arriver euh, au niveau de, du conflit, peut-être que ça va commencer. ben ça a commencé là, déjà à bombarder, mais euh, comme je vous dis, euh, c'est une grande distraction, et surtout euh, de ce qui s'en vient euh, au niveau de la décision de la Fed qui a dit qu'il va monter les taux d'intérêt en mars. Et euh, le, euh, là, c'est J.P. Morgan qui a dit qu'il pourrait avoir euh, neuf euh, montées des taux. C'est un peu ça que je voudrais regarder aujourd'hui. On a, on a parlé assez de ce qui se passe au niveau de leur loi Liberticide au niveau du covid ça, mais on, parle, on ne parle même plus du COVID et tout ça. On, on oublie la raison pour laquelle les camionneurs sont là, là au niveau des lignes, là. autant au Québec qu'au Canada. C'est pour ces lois-là, mais là, c'est oublié dans le discours. Et les, les médias traditionnels sont absolument euh, euh, médiocres dans leur euh, couverture des événements. Euh, ils mentent euh, à... <rire> J'aime mieux pas en parler. Et là aussi, euh, ben on parle des cryptos euh, qui pourraient être une alternative euh, au gouvernement Trudeau dû au fait que c'est la confiance aux banques euh, qui peut être perdue. Moi, je dis que les cryptos, les métaux précieux, et déjà on voit une puissance là, de montée des moteurs. métaux précieux, on va voir ça tout à l'heure, on est à 1900 à peu près, là, au niveau de l'or euh, et je pense que ça pourrait euh, être un catalyseur euh, des événements actuels pour propulser encore le prix de l'or euh, plus haut et atteindre euh, vraiment, euh, battre de nouveau sommet, continuer sa montée. Et comme vous savez, l'argent, elle, euh, euh, hab habituellement, a des mouvements plus... Euh, plus important que l'or dans un contexte de montée là, de, des valeurs refuges. Donc, euh, c'est ce que je voulais regarder avec vous. Là. On va aller tout de suite à, à, au côté économique. Là. Euh, au niveau de, de... Je vais placer mon écran comme ça ici. OK. Au niveau économique, là, ce qui se passe en ce moment, là, ça se trouve être euh, probablement... Ben, on a une faiblesse des marchés, comme vous, vous pouvez le voir. Euh, je vais peut-être partir mon... Euh, Uh, trading View. Uh, mais uh, dans un premier temps, ce que je vous montre, là, ça se trouve être les interventions de la Fed au travers, euh, ben depuis 2008, là, euh, où on a injecté de l'argent à tout outrance pour essayer de maintenir artificiellement un marché et maintenir artific artificiellement des indices, euh, <coughs> dû au fait qu'on a eu des... Euh, <coughs> excusez, je suis en train de partir, mon nouveau... Euh, qu'un qu'il y petit délai, euh, dû au fait qu'on a eu des, euh, des soubresauts assez importants là, au niveau des bourses, euh, parce qu'on exagère encore, on injecte de l'argent, on, on maintient artificiellement euh, une économie qui est à bout de souffle, euh, que ça se trouve être l'économie qui est basée sur les accords de Bretton Woods en 1944, qui se poursuit, qui a été glorieuse de, de, après la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70-80, et là on a commencé à à injecté artificiellement, ben, il y avait eu la hausse des taux, là, avec Paul Volcker euh, jusqu'en 1980, mais ensuite de ça, on a maintenu artificiellement, surtout, à partir de 2000, là, une économie qui commençait à avoir des soubresauts très, très importants, et euh, cette, euh, ce, ce gonflage de, du bilan de la Fed, parce que la Fed augmente son bilan en achetant tous les bons du trésor émis par le gouvernement américain. C'est la même chose aussi au Canada, là. Donc, on est rentré dans cette folie d'injection monétaire. Et on voit ici les interventions massives euh, des, euh, des QE qui ont été, euh, ben, QE c'est Kent, euh, c'est de faciliter l'économie euh, en, en injectant beaucoup de capitaux dans l'économie, en achetant des bons du trésor, en achetant des hypothèques. Euh, ce qu'on a fait à QE1, BO a acheté beaucoup d'autres choses. C'est l'intervention massive de, de la Fed qui crée de l'argent à partir de rien. Là. Ça se trouve être ça. Lorsqu'on parle de l'argent qui est créé à partir du néant, c'est ça. Les QE, le QE, on a eu le QE1. 2009 jusqu'à 2010. On a parti un autre QE parce que c'était pas suffisant. Euh, ça, ça, On voit que le Standard Poor a beaucoup bénéficié de ça. Euh, QET, qu'on a appelé, je me souviens pas. QET, en tout cas, c'était une transition entre QE2 et QE3. C'était encore de l'injection massive. On a eu le QE, QE3 à partir de 2013. Euh, on voit que euh, le... le, le, le le, le, le, le bilan de la Fed, parce qu'elle achète les bons du Trésor, a augmenté euh, en parallèle presque euh, qu'au marché boursier. Et euh, lorsque les marchés boursiers euh, montent là, comme ça, bien, on voit que c'est l'argent frais injecté par la Fed qui fait en sorte que les actions sont achetées par surtout les, les gros porteurs et ça fait monter le, le, le, euh, les bourses. Donc, on se trouve à avoir une économie déconnectée de la réalité. Et euh, là, on a eu encore un QE euh, euro. Là. Ça, c'est celui d'européen où on a injecté la BCE, on a injecté beaucoup d'argent. Euh, en 2000, ben, il y avait eu la crise des ripos, il ne faut pas oublier, 2019. Là, euh, et ça, j'en ai parlé abondamment où on a injecté beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'était une crise que les banques ne se faisaient plus confiance. Et la Fed est intervenue très, très massivement. Et, euh, euh, le, moi, moi, je dis que c'est là qu'on a commencé la crise, là, la crise du COVID. Là. Comme je vous dis, pour moi, c'est d'abord et avant tout une crise de, de monnaie, une crise de l'économie, une crise causée par la Fed qui a commencé vraiment avant 2020. Là. Et là, on a eu cette montée-là. Un crash ici. Bon, on dit un crash sur le long long terme. c'est pas grand-chose qu'on a subi, mais la, la, la, la Fed a commencé à injecter massivement, massivement de l'argent dans le système et on sait ce qui est arrivé. Le rebond a été très, très, très violent. C'est le QE4 qu'on appelle et euh, on est rendu ici à, à, à la fin peut-être on ne sait pas. En tout cas, le marché commence à montrer des faiblesses. Lorsque je dis, je parle du marché, je parle de Stanley paul les différents index, index aussi, là, et on est rendu ici. Là. Et là, on est en train de, bien sûr, ça se trouve être les, les dettes sur marge. C'est encore dû au fait de l'injection massive, les... les les individus sont hyper endettés. Les entreprises sont hyper endettées. Les gouvernements sont hyper endettés. Tout le monde est hyper endetté. Euh, simplement, hier, j'écoutais un économiste euh, à TV Liberté. Euh, il parlait… Euh, le, le, euh, la, la, de... C'est la BNP, là. BNP, c'est une banque euh, française, hein, que vous, ceux des Français qui qui m'écoutent connaissent plus que moi. Mais euh, c'est un peu le même sort de toutes les banques. Ils ont en, dans leur euh, ça se trouve être le. le, le les, les produits dérivés qui est la, la... Une immense folie, les produits dérivés, je n'embarquerai pas dans les détails. On va dire rapidement, c'est euh, euh, des, des, un exemple, là, ça se trouve être le pétrole vendu à différentes échéances. Là. Donc, euh, les produits dérivés, pétrole, blé, porc, peu importe quoi. Là. Et aujourd'hui, on a créé toutes sortes de produits dérivés. C'est un marché énorme qui dépasse de loin celui des actions. Mais la, euh, la BNP a, dans son bilan... 25 000 milliards euh, en euros, donc c'est à peu près 29 000 milliards, à peu près 30 000 milliards. Donc, dans son bilan, elle a 30 000 milliards, on va dire, là, euh, même si c'est 29 000 milliards, euh, on arrondit, là, 30 000 milliards de produits dérivés, ce qui équivaut à la dette des États-Unis, parce qu'on vient d'atteindre 30 000 milliards. Donc, euh, c'est absurde, absurde c'est... C'est euh, une situation, et c'est comme ça dans plusieurs banques, des plusieurs grandes banques. On sait que la Deutsche Bank était près de la faillite il y a quelques, ben, quelques mois, quelques années. Et aujourd'hui, la de de Deutsche Bank est encore existante, il n'y a pas de problème. Puis dans son bilan, elle, elle je pense, je pas le montant, là, comment, euh, combien de, de, de, de, de produits dérivés elle a dans son bilan, mais c'est fou. Et tout ce gros système-là est maintenu artificiellement et on le maintient, on le maintient et on va continuer à le maintenir. Parce que euh, moi, je pense qu'hier, en écoutant l'économiste, on disait, oui, oh, des chiffres euh, absurdes, et, des chiffres qui donnent le vertige, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas euh, euh, 60, 000 euh, de 60 000 milliards de dettes américaines ou 60 000 milliards dans les bilans euh, de produits dérivés? Dans le fond, le système est, est, est créé pour être maintenu, même si euh, ce système-là n'a aucune logique. Et euh, pourquoi euh, un pays ferait faillite? Dans le fond, c'est nous, qui, ben, nous, les Américains, qui créons la, la, la monnaie. Parce que l'économiste disait que la France avait besoin de liquidités pour euh, euh, les, les fameux bons du trésor. Là, ben, les, les, les, ça, les bons qu'elle a, elle doit... Euh, euh, elle en a une quantité phénoménale et doit justement rendre l'intérêt, tout ça. Donc, elle, elle n'a pas le, les, les dollars américains pour. Euh, un palier à ça. Donc, elle doit à aller chercher des dollars américains d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, ce grand cirque-là, euh, provient de la situation qui a été établie en 1944 avec les accords de Bretton Woods où le dollar américain est devenu le roi. Et euh, le dollar américain, je vous rappelle encore, était appuyé sur 35 dollars l'once. Mais maintenant, depuis 1970 avec Nixon qui avait séparé ça temporairement. Là, maintenant, on est dans une situation que le dollar américain est roi sur la planète. Et la situation, est-ce qu'elle pourrait changer? Il y a des tentatives de fait Poutine l'a fait euh, en ayant des réserves d'or. La Chine l'a fait euh, en augmentant ses réserves d'or. Euh, plusieurs pays ont essayé de le faire, mais encore, c'est le dollar américain euh, qui se trouve à être le, le, le dollar, euh, la, la, la devise mondiale. Et euh, pour revenir, on va terminer avec ça. Je pense que j'ai pris un petit peu trop de temps là, parce que je voulais vous montrer. Bien, dans le fond, on va aller voir l'or sur un graphique ensuite, puis ça va terminer. Mais ça, ça se trouve être... Euh, être le. le le, le, le taux fédéral euh, de, la, de, la, de, la, de la Fed, là, euh, la Federal Reserve of America, là, euh, le taux directeur, là, euh, qui, qui contrôle euh, ce qui va arriver là, au niveau de, de, des taux d'intérêt dans les banques privées, tout ça. Donc, le taux directeur est donné. C'est la même chose au niveau du Canada, Banque du Canada, Banque du Japon, BCE. Euh, le taux directeur est donné par euh, les banques centrales. Et euh, le taux directeur, ici, on a eu, là, on voit. Ça comme ça, mais on a une montée là, sur le taux 2 euh, euh, ans, 5 ans, 10 ans. Euh, je pourrais peut-être aller vous le montrer rapidement. Euh, on va aller voir ça ici. Euh, économie. Euh, bon, je vais essayer de trouver ça rapidement. Je ne pas perdre trop de temps là-dessus. Regardez, là, ça se trouve être les taux euh, sur. Euh, je pourrais le mettre comme ça. Les taux 2 ans, 5 ans, 10 ans. Euh, ça, c'est deux ans. On a eu une montée, là, vraiment, vraiment importante euh, sur, euh, justement, les, le taux, taux euh, fédéral euh, euh, de la Fed, là, ça se trouve être, Bank Prime Loan, c'est ici, là, je pense. Ça, ça se trouve être le, le, le ce qu'on voit sur l'autre, euh, ah, j'ai pas le bon, le bon, euh, c'est comme ça ici, excusez. J'avais préparé mon graphique, je ne l'avais pas montré. Donc, ça se trouve être le, le, le Fed Fund, là de la, la Banque fédérale, de la FED. Et sur les différentes taux de période, là, le taux 2 euh, ans, on a une montée ici. Euh, ah, 2 mois, ça c'est deux mois, excusez, 2 ans est ici. Donc, euh, on a une montée assez abrupte depuis quelques temps. Là. Euh, sur le 5 ans, c'est la même chose. Euh, sur le 10 ans, c'est la même chose. Euh, la, la, la, la montée des taux là, sur 10 ans, sur un bon du trésor, 30 ans, c est, c est plus, ça monte un peu, mais pas aussi euh, d'une manière, assez, euh, d une manière pu, aussi puissante que le 2 ans, 5 ans. Donc, euh, ceci étant dit, on revient à notre taux directeur de la Fed. Donc, euh, euh, Jérôme Powell, c'est ce petit taux-là, là, le taux directeur, qui veut. Qui veut monter donc ce taux directeur là en ce moment la spéculation est, est forte là du fait que c'est un peu partout c'est la communication dit qu'on va monter le taux euh, neuf fois euh, cette année Eh bien en ce moment la marge, la dette sur marge là, qui se trouve à, à être des, des dettes là, émises pour acheter des actifs euh, un peu de, de, de toutes sortes de, de, de tout, toutes sortes d'actifs, autant des actions, des bons du trésor, euh, même ça peut être de l'or, de l'argent pour les gros porteurs. Bien, en ce moment, on, euh, on achète, on achète sur, euh, euh, sur marge et lorsque la dette sur marge est, est très, très élevée, euh, ça finit toujours mal. On voit ici les pics d'OTCOM, dot LT. CM, ça c'est avant, là, la contagion, c'était moins évident. Mais à partir de 2000, là, le dot-com, dot euh, on a vu que le, le, le, le pic ici là, de dette sur marge, c'est mal fini. Euh, la crise financière en 2008, ça a mal fini aussi. C'est là que la Fed, qui dit monter ses taux d'intérêt, « Ah, ça va bien, on va monter nos taux d'intérêt », est obligée de casser et de rebaisser ses taux d'intérêt. Ici, la dernière tentative, c'est à partir de 2015. On a eu une montée des taux d'intérêt et ça s'est terminé en 2020. Et là, on se trouve être en 2022 et le pic est très, très élevé. Est-ce qu'il est terminé? Je ne le sais pas, mais euh, ça sent pas bon la dette sur marge donc euh, la Fed est en train de faire une nouvelle tentative de monter les taux d'intérêt on voit sur les taux d'intérêt des bons du Trésor deux ans cinq ans dix ans euh, une montée très très spéculative sur les taux d'intérêt donc euh, la Fed se doit de ben, se doit de monter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation mais euh, est-ce qu'elle va tenir son bout euh, je ne sais pas, mais tous les fois que euh, ce pic-là a été euh, cassé, là, euh, je parle des de dettes sur marge, là, où on a eu des, des effervescences, eh bien la Fed a été obligée. Euh, Peut-être qu'on peut le voir de cette manière-là. Tous les fois qu'on a eu ça, bien, la Fed a été obligée d'intervenir d'une manière très très massive avec les QE que je vous expliquais tout à l'heure, et c'est ce que ici on est rendu ici, là, comme je vous ai expliqué. On, au début, là. Donc, on est rendu ici. Qu'est-ce qui va arriver? ben là, c'est ça. Je pense que la FED va continuer à intervenir. Et l'argent, comme je vous ai dit, c'est elle qui le crée, donc il n'y a aucun problème de recréer de la nouvelle, des nouvelles devises à partir de rien. Et c'est ce que je pense c'est ce que la FED va faire. Et là-dessus, pour terminer, on va regarder rapidement. Ça se trouve être le... GLD, là, parce que sur mon... j'étais pas capable d'aller chercher de, de, de choses d'or. En tout cas, GLD qui représente à peu près la même chose, même si... Euh... ben on est rendu ici au niveau de l'or, au niveau du GLD. On va dire que c'est le graphique de l'or directement. Je, je vous l'avais présenté sur le long terme. Donc, on se trouve à être rendu ici. On semble avoir la fameuse casseuse qu'on attendait. Et euh, ce que ça pourrait causer... Euh, ben je vais peut-être vous le montrer sur... Euh... Euh, si je peux l'avoir comme ça... L'art, bon, on va le regarder de cette manière-là ici. bon. Euh, comme ça, bon, ça va donner peut-être une meilleure euh, vue. Là. On se trouve à être, euh, sur le long, long terme, L'or, c'est ça, le grand euh, tête-et-épaule qu'on avait constaté il y a deux ans, deux, trois ans. Eh bien là, on a comme une longue consolidation, un sommet jamais atteint, et on est rendu ici, et le petit canal ici semble avoir... Terminé, euh, de, à de, de avoir cassé. Là, on pourrait comme établir que cette résistance-là, là, euh, doit être cassée, qui se trouve être à peu près 1900, 1900. On va dire à peu près 1900. Là. Et si on casse ça on va continuer la course et on pourrait recasser. L'autre résistance, c'est 2000, 2000, 2050 à peu près, qui est le sommet de tous les temps de l'or. Et une fois qu'on a recassé ça, ça, euh, explose. Aucune résistance au-dessus. On ne sait pas où est-ce que ça peut aller, mais ça pourrait aller très, très, très fort et très loin, surtout à cause du contexte euh, économique, euh, le contexte géopolitique, comme je vous ai dit, de l'Ukraine, euh, le contexte aussi euh, de, de, de, des élections en 2022, là, américaines surtout, là, euh, française ça a moins d'impact, mais les élections américaines. Et donc, pour le silver, c'est la même chose. Ici, c'est moins évident, mais comme je vous dis, si la course euh, au niveau de l'argent euh, se met à à débuter, bien, là, je pense qu'on pourra avoir vraiment une explosion assez importante euh, euh, de, du métal-argent, euh, l'or métal, aussi, mais l'argent aussi, parce que l'argent, comme je vous ai dit, euh, va plus vite dans, dans, dans, dans, dans l'explosion lorsque ça... Euh, lorsque ça l'arrive donc euh, c'était un peu ce que je voulais vous montrer revenir à l'économie euh, je sais que c'est décourageant un peu ce qui peut se passer au niveau de la ce qui se passe ici au Canada là, mais euh, euh, je veux revenir à mes amours dans le fond euh, je vous parle souvent d'économie et c'est ce que j'aime faire euh, euh, la politique euh, je j'aime parler de politique tout ça j'aime euh, regarder ce qui se passe sur notre planète sur notre planète surtout au niveau politique lorsque ce c'est relié à l'économie mais euh, dans le contexte actuel, c'est tellement terrible ce qui se passe que euh, j'ai peu de mots. Euh, je constate, euh, comme vous, euh, le Canada qui était une terre d'accueil, une terre de tolérance, une terre euh, où on pouvait euh, quand même parler de démocratie. Euh, euh, et euh, il y a aussi le rang de la démocratie. Le Canada est passé, je pense, c'est du... Je ne suis pas sûr des chiffres du tout, je vous dis ça de mémoire, cinquième rang ou douzième rang au niveau de la démocratie, à cause des événements qui viennent de se passer ici au Canada. Donc, c'est triste pour le Canada, pour le Québec. Euh, les mesures vont se terminer bientôt ici au Québec, euh, mais il euh, y a beaucoup de pression et moi j'appuie fortement Éric Duhaime. Euh, je me dis c'est le seul opposition, euh, et il est très, très solide, Éric. Et euh, ce que j'aimerais tout simplement, euh, qu'Éric Duhaime remporte les élections pour tout simplement être... Euh, euh, c'est un libertarien que, ben, conservateur mais plus libertarien donc que lui-même l'a dit lorsqu'il va être élu il va nous foutre la paix c'est tout ce que je veux, qu'il nous foute la paix et euh, moins d'interventions possible de la part de Papa et de Maman parce que Papa Legault et Maman Dubé je sais pas comment on peut les appeler autrement là, euh, qui nous dicte quoi faire quoi penser, moi j'aime vraiment pas ça mauvaise expérience depuis deux ans donc euh, si Du remporte au moins on va être laissé tranquille pour qu'on puisse euh, vivre euh, en tout cas, les mondialistes n'ont pas terminé, mais on, si on peut avoir un petit répit, ça va être bienvenu. Donc, on se revoit bien bientôt pour de nouvelles vidéos.